voilà le trou numéro 13 par 4 handicap 5 323 mètres. je vous laisse juger de la couleur du panneau entre vert et bleu voilà toute une partie à droite de flotte que vous voyez là visuellement c'est impressionnant tout au fond là bas je ne sais pas si vous le voyez à la caméra on a vu sur le château d'humières c'est magnifique et donc on va entamer ce par 4 handicap 5, donc ce n'est pas le plus simple et on voit le drapeau là-bas, mais venez voir le trou visuellement ce que ça donne. Ah, alors quitte à être à gauche, pas trop non plus. Oh, je crois que j'ai repris. <rire> j'ai pas été malin en fait, on voit visuellement la flotte qui est là, mais je vois de ce côté-là des piquets rouges, ça veut dire que j'ai probablement fini dans l'eau. Bon, je crois, j'en suis même quasiment certain que j'ai fini dans la flotte. J'avais juste oublié et je voulais présenter sur le, sur le panneau qu'il y avait aussi un danger à gauche. Allez, revenons au jeu. Allons voir ça. Je vais donc remettre une balle. Donc, 1 euh, 2 Je joue mon troisième coup. Allez, c'est parti Et pas trop mal alors c'est pas rentré sur le green mais ça va être en approche du green et oui il est pas simple il est pas simple depuis tout à l'heure j'échappe plus ou moins au danger de flotte mais là euh, ça y est j'ai le droit moi aussi Donc, des grandes étendues d'eau mais ça rend le golf très intéressant ça rend ce parcours particulièrement intéressant allez si on revient au jeu ma balle se trouve là allez je laisse le drapeau 56 degrés la poussée qu'elle roule quand même c'est pas mal ça ah là là elle revient pas j'y voyais un peu de pente allez hop un beau putt et on n'en parle plus si on se disait ça un beau putt et on n'en parle plus Ça monte. Hein. Ah. Allez, deux potes. Donc, un pénalité 2, 3, 4, 5, 6. Ça fera un double bogue. Avec une pénalité, je m'en sors plutôt pas mal. C'était le trou numéro 13. Et on va enchaîner donc sur le trou numéro 14. à tout de suite, il se trouve juste là. C'est parti. Trou numéro 14, par 3 handicap 12, donc a priori pas le plus difficile. 165 mètres, globalement tout droit avec juste une rangée d'arbres, donc un petit peu étroit. On voit le château un petit peu au fond là-bas, j'espère que vous le verrez à la caméra. Et puis euh, bah c'est parti, on va jouer. Allez, je vous emmène. Allez, pour ce trou. Numéro 14. Il y a un peu de distance à faire. Ah, c'est gratouillé, sauf que ça va tout droit. Bon, ça va rouler. Je l'ai gratouillé. Je commence un peu à sentir la fatigue. Je la gratouille, mais euh, elle est dans l'axe du drapeau. Mais si en plus, je crois bien qu'elle est sur le green, ou vraiment en approche parce qu'elle a roulé, ce qui m'a fait éviter le danger, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, en fait, là où il faut faire attention, vous voyez là le dénivelé, qui amène direct dans le bunker et en fait je suis en entré de green voilà je sais pas si vous voyez la balle pour le moment très agréable domaine alors je veux qu'elle passe ça qui finisse sa course Bon, le part n'est pas donné, mais il n'est pas perdu. Eh, mais il n'est pas donné. Voilà. Et eh bien, voilà. Ouf. Un petit part, un petit part pour l'homme, mais un grand part pour la chaîne. Je vous emmène golfer. Voilà, c'était le trou numéro 14, on se retrouve de suite sur le trou numéro 15. Le départ se trouve juste là. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc le trou numéro 15, un par 4, handicap 6, 309 mètres, tout en dogleg, donc en plus qui remonte, qui descend et qui remonte. Très agréable, déjà il n'y a pas de flotte sur celui-ci. Et puis euh, bah, on va voir comment aller jouer ça. C'est très agréable d'avoir des panneaux euh, bien faits, bien écrits, bien notés. Parce que du coup ça donne vraiment une des indications euh, visuelles. Donc le départ est là, on va aller le prendre ensemble. C'est parti. Je vais prendre l'aliment sur le grand arbre là-bas. Ou peut-être même sur la fenêtre entre les deux arbres. Là ce que je veux c'est pas dévisser à droite puisque ça a l'air d'être un hors limite. Et hop on va prendre cet alignement ok il me faut quand même l'ouverture c'est le but ah elle est partie en draw elle va revenir sur la droite je l'ai pas très bien tapé et je me suis même fait un peu mal pour être simple mais bon c'est pas le meilleur coup de ma life mais au moins c'est en jeu allez go sur le parcours eh bien voilà bon c'était pas le plus beaucoup mais c'est revenu en draw ce qui fait que je vais avoir l'ouverture on retrouve la balle là tenez je vous montre ça Hop, avec l'arrivée sur le green j'en profite quand même pour saluer la personne qui se trouve là sur sur la tondeuse parce que si on a de si beaux parcours jardin golfique et autant de plaisir à golfer c'est aussi grâce à ces personnes qui entretiennent le parcours. Ce matin, ils soufflaient les feuilles pour qu'il y en ait le moins possible sur le parcours. Et pourtant, on est en automne, donc il n'y a pas grand choix. Qu'ils l'entretiennent. Il faut avouer que le parcours est très agréable et très bien entretenu. Qu'il est joli dans un cadre magnifique de verdure. Et que c'est grâce à eux... Merci C'est grâce à eux qu'on <coughs> qu a cette possibilité de jouer et de se faire plaisir au golf. Allez, revenons au jeu je vais quand même taper un fer 6. Elle monte, elle monte, elle sera à droite. Ah Ok. Elle est à droite du green. On était bien touché, mais un tout petit peu à droite, je pense, que un problème d'alignement. Allez, venez, on se retrouve là-haut. Ah, mais vous irez voir, je vous emmène golfer sur YouTube. Et puis vous aurez le, le golf du Château du Mier. Et un grand merci à votre, à votre travail, Greenkeeper pour entretenir ce parcours. Ouais, on est deux jardiniers plus le Green Keeper. Et bien bah, à trois, vous faites un sacré boulot. Bravo à vous. Ouais, Allez, tenez, je vais mettre une balle en hommage à votre travail. Je vais essayer. On nous l'a dit cette année, il euh, y a plein de. Ils ont cramé même gris. Allez, on termine ce trou numéro 15, en 3 ici, il est en descente. ah! allez bogey c'était le trou numéro 15 donc que nous dit ce trou numéro 16 par 4 handicap 8 360 mètres pas de grand danger à l'exception à l'approche du green d'un peu de flotte comme d'habitude ici d'ailleurs c'est ce qui rend ce parcours sportivement et golfiquement très intéressant un vrai challenge donc, on va aller jouer ce trou numéro 16. Je vous emmène de suite. Le départ se trouve là. Allez, c'est parti. Et c'est donc parti. Celle-ci n'est pas... Ah là là, je vais me fermer l'angle. Donc, je suis descendu malheureusement. Je vais être dans l'axe des arbres. Et je n'aurai pas l'ouverture probablement un coup de replacement à effectuer monty monty allons voir ce que ça donne Voilà, visuellement il est tout en descente c'était plutôt pas mal j'ai fait une belle balle sauf qu'elle est partie un petit peu à droite Donc en fait je l'ai vu rouler alors en direction de la flotte et malheureusement je n'ai pas l'ouverture pour atteindre le green je vais avoir deux énormes arbres donc mon drive dont j'étais content est bien descendu vous commencez à comprendre l'histoire le fairway se trouve là on a le drapeau tout au fond et j'ai mis ma balle et j'ai mis ma balle là et pile dans l'axe des arbres aller trop loin puisque au fond il y a de la flotte allez c'est pas mal ça stop stop stop stop stop stop stop allez je suis bien sur le fairway j'ai pris un fer neuf ok je vais m'aligner Pas mal, ah ok. Je crois que je suis sur le green, un peu à droite du drapeau, donc je suis bien sur le green. Il suffit que je rentre, euh, voilà que je fasse mes deux potes et j'aurais fait un bogey. Si j'arrivais à rentrer un beau putt, parce que j'ai quand même euh, euh, facilement 4 mètres vu d'ici, 4 mètres. Bon, ben voilà, ce sera un peu plus. Mais Boguet, je prends. Avec un coup de replacement, c'est plutôt pas mal. Donc. C'est pas mal. Oh là là, il ne tourne pas. Allez. Boguet. Eh bien, voilà un boguet pour terminer ce trou numéro 16. On enchaîne par le 17, par le 18. Allez, on y va. Donc, le 17 est un par 3 handicap 17. A priori, il est simple. 138 mètres, c'est écrit ici. Maintenant, comme toujours, de la flotte juste devant, de la flotte. OK, donc, il faut quand même survoler le parcours puisqu'il y a de l'eau. Ah, je l'ai mal touché. Je n'ai pas vu. J'ai mal touché, ça m'a un peu tapé claqué dans les doigts. Je sais pas si elle est passée, peut-être qu'elle sera dans l'eau. Voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. Voyez-vous une balle Ah. OK. Là. Ah, elle est pas sortie correctement dommage faut passer quand même ça qui monte il faut pousser la barre et je voyais plus de pente que ça eh bah, ben c'est pas trop dégueu nous fera ce qui nous fait donc un deux trois quatre un boguet sur ce par 3 et on va terminer cette playlist cette vidéo par le trou numéro 18 allez le départ est juste là c'est parti trou 18 handicap 4 361 mètres un par 4 tout droit il va monter puisqu'il va arriver jusqu'au Clubhouse, là où nous attend une boisson au boulon. Alors, visuellement, voilà ce qu'il va donner. C'est parti, on va le jouer. Donc l'enjeu, c'est d'être tout droit, de ne pas prendre de risque, de ne pas se mettre en danger. Et c'est parti. Ah je suis parti ok alors je suis parti sur le fairway sur le fairway de gauche qui est le fairway du départ numéro 1 me semble-t-il on va aller voir ça bon voilà le 18 qui était loin d'être le plus compliqué comme ça sur le papier il a quand même fallu que je sorte que je me retrouve sur le mauvais fairway bon en attendant je suis content de ma partie si vous voyez les vidéos c'est plutôt propre du moins moi je suis content de mon jeu ça c'est le fairway du 18 ici c'est le fairway du 1 je crois oui ça doit être ça donc je suis à l'approche du drapeau puisque ma vallée est là devant juste là mais pas du bon drapeau <rire> allez alors ce qui est bon ah la bonne nouvelle c'est que j'ai quand même l'ouverture Enfin, l'ouverture j'ai une ouverture ce qui est plutôt pas mal j'ai pris un fer 6 parce que le but c'est de me placer Et pas de prendre les risques j'aurais pu prendre un bois 5 mais je voulais voilà hop hop hop hop hop elle roule ok donc je serai sur le fairway pour faire un troisième coup proprement. Merci messieurs de nous procurer un, un aussi beau jardin que ce parcours du mier Ça a été un régal de venir jouer ici. Reviens Ah, chouille trop courte. Ah, dommage. Dommage, dommage. Eh bien, voilà, on termine ce parcours du château du Mier, du golf du château du Mier. Je suis presque triste que la partie s'arrête maintenant, tellement j'ai pris plaisir à jouer ce parcours. Je vais me faire ma petite bière. Bravo, Greenkeeper. vous voyez tout le boulot derrière, au jardinier. Bravo à eux, vraiment. Ils font un boulot splendide. Et ils sont en train de réhabiliter, d'améliorer, de faire un superbe jardin golfique. Bravo, bravo, bravo. Allez. Allez. C'est de jouer un truc comme ça. pas mal fait ça 1 2 pour se replacer 3 4 et ben écoutez je vais jouer pour boguer et eh ben voilà belle approche je suis content de moi si je peux rentrer un beau putt Un petit peu de dévers lui ok oh, j'en ai trop pris à <rire> la ah là la la la et oui à ne pas connaître les greens voilà 1 2 3 4 et 2 6 on terminera cette playlist par un double bogue ça a été un plaisir Vraiment un immense plaisir de vous présenter ce golf. Retenez bien le nom, Golf du Château d'Humière, à côté de Compiègne, pas très loin de Paris. Je vous invite vraiment à venir le découvrir, d'une qualité exceptionnelle, verdoyant au possible et une vraie balade de nature et golfiquement un challenge extrêmement intéressant, puisque le parcours n'est pas forcément difficile en soi, mais très très bien défendu à droite à gauche j'espère que vous aurez plaisir à découvrir ces vidéos et puis on se retrouve très prochainement et très rapidement sur la chaîne je vous emmène golfer n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés le petit bouton d'abonnement qui se trouve juste là la petite cloche sur la chaîne youtube ça vous permet d'être notifié quand je sors des vidéos et vous serez au courant de la prochaine vidéo que je sortirai sur la chaîne un très très très très grand merci à la direction du golfe Mier qui m'a permis de vous partager ce vlog et puis on se retrouve très bientôt. A bientôt les amis.